Vous venez déjeuner demain Avec plaisir. J'habite à Fontenay-sous-Bois. D'accord. Nous venons à quelle heure À 11h. Ça va D'accord. À demain. On vient à quelle heure demain À 11h. Je vous présente ma femme, Françoise. Bonjour, mademoiselle. Et Vincent. Bonjour, monsieur. Les enfants, mon fils, Serge. Bonjour. Et ma fille, Annick. Bonjour. Bonjour, Serge. Bonjour, Annick. Bonjour, Serge. Bonjour, Annick. Tenez, c'est pour vous. Merci. Merci. Elles sont superbes. — Vous n'avez pas de cigarette ?— Non. — Je vous montre la maison. — Là, c'est ma chambre, et là, c'est la chambre de mon frère. Et voilà qui tu, tu es mon oiseau. Il est beau C'est un oiseau superbe Ils sont très bons Vous prenez un jus de fruits Oui, merci. Euh... Non, merci. Tu viens Oui. Et toi, Vincent J'arrive. s'est envolé. Pas de problème. Toi, tu restes ici. Moi, je vais à Paris. Je vais acheter des cigarettes. Je reviens dans un quart d'heure. Ah, merci Le taxi, Allô Je voudrais un taxi. Oui, quelle adresse Rue Jules Le Petit, à Fontenay-sous-Bois. Pour aller où Pour aller à Paris, au Châtelet. Ne quittez pas. Vous avez un taxi dans 5 minutes. Dans 5 minutes D'accord. Merci Monsieur, vous désirez Je voudrais un oiseau. Celui-ci Non, merci. Celui-ci Non, merci. Celui-ci Non, pas celui-ci. Celui-ci Non, pas celui-ci. Je voudrais celui-ci. Il est très beau. Il vaut combien 150 francs. Je voudrais aussi une petite cage. Celle-ci Non, pas celle-ci. Celle-ci. Celle-ci, 60 francs. D'accord. Ça fait 210 francs. Merci. Il est une heure. Vous avez mes cigarettes J'ai oublié. À table. Vincent, Françoise, Sœur, Yannick, à table. Maman, papa, mon oiseau est bleu. Mais Il était vert, Cui Cui. J'ai acheté un oiseau bleu. C est Il est bleu. C'est pas lui qui est cuit, c'est lui. Nous sommes invités à, à déjeuner, déjeuner comme Vincent et Françoise. Bonjour, vous venez déjeuner demain Avec plaisir. J'habite à Fontenay-sous-Bois. D'accord, nous venons à quelle heure À 11 h ça va D'accord. À demain. On vient à quelle heure demain À 11 h quelle heure? Maintenant. Nous mangeons? Nous mangeons. On mange? On mange. On boit? Nous buvons. Je vous présente ma femme, Françoise. Bonjour, mademoiselle. Et Vincent. Bonjour, monsieur. Mes enfants, mon fils, Serge. Bonjour. Et ma fille, Annick. Bonjour. Bonjour, Serge. Bonjour, Annick. Il est 7 heures à ma montre. Vous aimez ma cravate Oh! Mon portefeuille, j'ai mon portefeuille et mon carnet d'adresse. Je voudrais un oiseau. Celui-ci. Non, merci. Celui-ci. Non, merci.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 Ce chapeau Ah non, je préfère celui-ci. Quel livre prenez-vous Je vais prendre celui-ci. Quelle cravate choisissez-vous Je choisis celle-ci. Vous aimez ces montres Oui, j'aime bien celle-ci. Un livre Non, pas celui-ci. Oui, celui-ci. Une cravate Non, pas celle-ci. Non, pas celle-ci. Oui, celle-ci.